Et bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'essaye un nouveau format, alors ce qui se passe ne sert à rien, c'est-à-dire qu'en fait j'ai ajouté une caméra juste là pour le fun, histoire tu vois, j'ajoute un peu de l'animation, un petit peu voilà, comme ça vous vous faites pas chier plutôt qu'avoir des cuts et des zooms à tous les va. parce que je sais que sur YouTube, voilà, il faut avoir la rétention d'audience, il faut absolument que ça bouge dans tous les sens, sinon on s'ennuie. Oh là là là là, c'est terrible. Bon les amis j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous êtes au taquet, on va passer vraiment un bon moment ensemble puisque je vous propose une vidéo best of, mais avant ça, vous avez vu le titre de la vidéo, ce n'est pas putaclic petit peu mais en tout cas ceci étant dit ceci étant fait j'ai composé une musique pour un gangster ce gangster il est là juste derrière vous le voyez en direct il s'appelle Kevkevco c'est un gangster les gars et oui les amis je suis très content puisque Kevkevco vraiment n'hésitez pas à le rejoindre en live sur Twitch il se donne à fond il est là quasi tous les jours alors au moment où la vidéo sortira peut-être qu'il sera en live qui sait je ne sais pas voilà twitch.tv slash kevkevco tv n'hésitez pas il se donne à fond en ce moment il est à fond sur Modern Warfare alors peut-être que ça ne vous intéresse pas même avec moi sachez qu'on va vraiment se retrouver à fond dès que MW2 va sortir là le, le nouveau MW2 ça va être vraiment masterclass on a déjà fait pas mal de choses ensemble. D'ailleurs dans cette vidéo best-of il y aura quelques petites parties sur MW2 mais également sur Euro Truck et également sur Minecraft. Voilà c'est ça, c'est la magie des best-of, c'est qu'il y a plein de choses, vous allez vous régaler, vous allez vous régaler là aussi, voilà vous allez vous régaler des deux côtés absolument. Hein. Je vais vous montrer un petit peu vous faire écouter surtout les petites compositions que j'ai fait pour lui parce que ça me fait plaisir, vous savez que j'aime bien composer des musiques. Vous m'en direz des nouvelles en commentaire je compte sur vous, le pouce bleu qui fait plaisir et bon visionnage pour la suite de cette vidéo qui était une vidéo best-of. Voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé les deux angles, bon visionnage. Kev Kevko, dans le viseur de son snipe, aucune chance qu'il te rate. Il nettoie la zone, tout le lobby. Warzone son car, son alibi. Warzone son car, son alibi. Viseur, sniper, un shoot parfait. As peur Flash, flash, flash, flash. Il se déploie mais se crash une fois sur trois. Il tire, il marque, il ping, il tape. Kev Kevko, KO patate. Kev, Kev, go, Vraie balle de snipe. Kev Kev go, viens booster, Poussez vous éclate. Poussez-vous, faites la place, sous et à l'angoisse, il vient de lancer la chasse, il vous traque et débarrasse. Sur la map, il se prélasse, à l'aise comme sur sa terrasse, 15 e kill tranquille, ça passe. Le top 1 sans stress, s'en casse. Flash, flash, flash. Yeah Kev Kev go cool, on the top top top. Yeah. Never gonna stop. Never. Snipers game on the shop, shop. No stress. There's a quick scop, cop, cop. Call the cops. Please, please, please. Kef, kef, go. He's a black cops. Gang, gang, speed, speed, speed. Like a fox. Banger. He come from the north of France. Bucket. Talent. Not the chains. No, no. Walls only comes like dance. Yeah. On the game. He, he's advanced. Kev on the top, top, top, yeah. Never gonna stop, yeah, never. Snipers game on the shop, shop. No stress, there's a flash cap, cap, cap. Core 98K. Kev Co is okay, okay. Just dig in your grave, be brave. No camping, just play. No, no, call 98K. This is the baby of K Baby, face to face, no way. No way He win You just rage Kev Kev on the top top top Yeah Never gon' stop Snipers game on the sharp shop No stress Easy win t'as trop les morts Kev 1-0 des morts Oh non non non non, non il m'a énigme non mec Il a m'aider merci je vais mourir non non merci bien joué moi aussi euh... Non mais ils sont trop nombreux. Il y en a combien frère Je sais pas, je sais pas. Et... J'ai plus de blocs, j'ai plus de blocs. Attends, faut que je me régère là, ça va plus. Non mec, mec. Oh, oh, oh. Pas la sous scène, pas la sous scène. Oh. Non Je <rire> sais oh, pas où il faut aller. En bas, en bas. Oh là là là là. Une fois que j'ai mon bois Et que j'ai la petite base comme là qu'on a Bah après ça me fait chier Genre voilà c'est bon Je suis établi Ouais mais t'es spécial toi comme... Évidemment que je suis spécial frérot tu, oh crois voilà. que, tu crois que toutes les femmes me courent après Pourquoi Est-ce qu'on ferait pas un portail géant Enfin on n'a pas assez du coup mais... Attends attends tu veux le faire où là Non non non pas au souterrain Là c'est la suite de la salle des coffres hein. Foufou va Non <rire> Tu connais... Euh... Ah, le meilleur jeu de simulation c'est mon ex <rire> Aïe aïe aïe le spectacle retrouvez-nous au cirque de Corse le cirque de Porto Vecchio à Marseille à Marseille pardon oh, c'est Marseille bébé Oh ça marche trop bien Ça c'est du spectacle hein. les gens doivent payer pour ça hein. Maintenant on va plus, encore plus vite C'est un grand moment Oh là là c'est un grand moment ce qui se passe Rien de mon écran Oh non Désolé, j'ai merdé, c'est parvi, c'est l'entraînement. Il Faut s'entraîner pour euh, le grand public. Oh, mais les non. jolis coquelicots <rire> Et n'empêche, quand on fait des vidéos YouTube, vous avez vu, on est, on est tous sérieux et tout. Ah là, ça a rien à voir. Il hein. y, a, y a pas un raccourci clavier Il nous fait quoi, Fox Eh Mais, Fox, mais tu as fumé Mais... Mais qu'est-ce que tu nous fais <rire> et je, je regarde des miss mais et et sans faire exprès j'ai accéléré comme un dingue au même moment j'ai pas coordonné mon pied et ma tête Ah oh. oh bah zut de flûte hein. dernier jour de bêta ça campe Mais qu'est-ce que c'est que cette fantaisie Oh non Non Non a pas de prochaine fois La bêta c'est terminé ah bah oui, mais la glissade, la glissade, la glissade, la glissade Merde, hein. Avec les bruits de pas, c'est indécent. Je savais qu'ils étaient deux, juste en... Non, eh, c'est abusé. Non, les bruits de pas, par contre, c'est... Mais il, il va retourner camper, en plus, cette... Tiens, chais Ah Ah Putain Wouhou Les frères aussi, mais putain Mais c'est quoi, ça Mais quoi Mais ils veulent pas jouer, les concupiers Putain Oh, oh, oh, oh. Oh, oh. Oh. Mais non. Merci. Je crois que je vais jouer avec ce petit gueule, Attends. Ah ouais. Oh le con. Ah <rire> Mais pourquoi le mate, il vient pas Mais il attend qu'on meure